Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus entre la caille. Le sang de Jésus entraîne dans le projet. Le sang de Jésus entraîne la wow, wow. Des dans l'anessa. Nous saluons présence ça cette espoir à chaque monde. Captain de nous, ça Ne pas de côté hier sans Jésus a franchi barrière pour entrer la caille. Sous émission Alléluia, premier soin. Chanel, l'évangile de la retention avec les amis, les serviteurs, Didier Pierre. Ce réel plaisir pour nous avec aujourd'hui, pour nous prier pour vous. Et que monde peut-être, qui nos situations pas prier qu encore. Que les gens qui ont un problèmes, qui devant une situation? jean casse a présenté Lui sent qu'il voulait troubler, le voulait dévier. Alléluia Eh, mais nous venons prier pour vous N'allez ça Comment c'est fait qu'il est content Nous venons prier pour vous Nous venons demander bon dieu Pour vous, vous entrer dans un dossier, dans un projet il y a des gens Qui un il y a des gens qui bouye, tête, bouleverse Qui moune qui pas à penser Encore Jésus pas de temps tape Papa. Pour entrer dans un projet Pour vous nous songeons, chers seigneurs, peuple juif là. Nous avons une difficulté, devant une situation. Situation que tu es présentée devant eux. Il n'y a pas de appétit. Que tu été serré. Amant d'aider son plan. lui te fait voir un contrat. Oh Jésus. Pendant le fin faire un contrat pour exterminer, pour détruire le peuple juif-là. Gloire. Et malgré le contraire, tu es fini Mais ma tu t'a pas invité mon Dieu. Waouh. Il wow. t'a pas invité mon Dieu dans un dossier, ça, dans un projet ça. un projet est compliqué. un dossier qui est menacé. un dossier qui te fait au serré. Waouh. Dossier, ça, il était trop gros pour eux. Vous savez, ça c'est trop fort pour vous. Même si vous avez l'argent. Même si vous avez eu tout ça. Alléluia. Vous avez eu besoin. Mais quand vous avez résisté devant moi. Il n'est pas possible. Il n'est pas facile. Alléluia. Le Madoche vous as rencontré avec reine Esther. reine est dit Madoche. Le seul solution. C'est pour trois jours pour l'agir dans Saint Jésus. Pour trois jours pour éviter mon Dieu dans le projet ça. Pour trois jours pour éviter mon Dieu dans le dossier ça. Parce que j'ai un contrat assassiné là. Si seulement Jésus a C'est Si seulement Jésus qui, si qui a chiré contre ça. Peut-être dans les ça. Les gens, des mains, pendant qu'il y a approché là. L'année a fini là. Pendant qu'il y a gens fini là, les nous avons écrit dans le du cimetière. Nous avons écrit dans le cafou. Nous avons écrit dans mer. Nous dans de la mer. Nous sommes dans le monde invisible. Le contrat été Nous dans l'accident et nous avons fini. Mais nous venons éviter mon Dieu pour. Nous devons éviter mon Dieu sous au même capitaine de nous venons d'inviter mon Dieu dans le dossier que nous va entreprendre. Il y a qui ont un dossier depuis longtemps, ce n'est pas la date. Il y a des gens jour, jour, qui ont un dossier. Chaque fois qu'ils commence, à camper dans la route, nous venons d'inviter mon Dieu. Même Jean, Jésus a dit Pierre sur cette pierre. Mais nous parlons de le nom, Jésus. Le dossier, c'est à partir de Jésus, il faut la marche. Waouh. Au besoin d'essayer d'entrer dans le dossier, je vais en aller ça. D'essayer d'entrer dans le dossier. Et émission premier ce va entrer dans le cas, ça ne va pas faire effet. Ou pas de se servir des l'homme de Dieu pour la vie ou être de même gens. Il y a des qui doivent être Il y a des changements qui doivent être dans la vie. Alléluia. Comment se détailler le dossier? Comment se présenter? Comment se prendre le dossier? De la tête aux pieds. Comment on se dit, c'est hier? qui m'ont c'est pas, c'est pas Depuis en 2020, Yo là, y'a une dette, y'a un dossier, y'a une force, y'a un combat. Mais je suis je vous avez parlé avec vous. J'ai un dossier, ça a présenté là. Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de faire capa devant vous. Qui ne suis pas capable de faire nous amis que côté, moi, avec nous, pas qu'à C'est Cette intervention, cette délégation. Que côté, mon Dieu, pas le faire délégation, ange. Que côté, mon Dieu, pas le faire délégation, archange. Quel côté, c'est délégation, chéri, mais quel côté, c'est légion. Gloire. Son légion, oui. Quel côté, c'est phalangeux. Quel côté, c'est cheval blanc. Mon Dieu, pas le Alléluia. Il n'y a pas de cabaret. Il n'y a tentative. Il Parce que non. Il est écrit parmi les gens qui ont réussi à ça. Parmi les gens qui pour le mouton, écrit là Parmi les qui ont témoigné, écrit là Gloire. Je avec vous. Pas de travail. Pas pas de crier. Pas d'atrope de Pas de sécher dans non, de Jésus. Oui. Madoché était là à guérir. Il était là à Il était pour sac Il était plongé dans le sang Jésus. Il t'a invité, mon chien. Il Et, fin, oui. est désiré entrer dans le prochain monde. Peuple fini, oui. C'est celle-là même. Je ne pour aller là. C'est celle-là même. Oh. Et brazo. Je ne suis Après, délégation on fête. Té une intervention, oui. Je vais Si de faire café. choses. Je vais les ça. Les Je vais essayer faire le monde est créé sur la terre. Il n'y a pas de pour te prendre un mois, pour te prendre deux mois. Il n'y a, a pas de jambes pour te prendre une année, pour te camper dans le projet. Vindz-vous dans les ça Et bien, à partir des choses. Puisque mon Dieu est pas camper dans le projet qu'il a pour l'homme, pour créé l'homme, il est gardé mieux placé nous. Et puis mon Dieu, il n'y a pas de dans le projet. Depuis à partir des choses, le projet est en marche. Faut projet a des dossier il y en marche chaque fois être mis en palataco la présence jésus la présence j'ai la présence cheval blanc la présence chérime la présence acange la présence phalange parce que je dis un contrat qui a Et et qu'on l'autre contrat qui fait finalement les jeunes en font une fête Les madoche chefs font une lague sans Jésus. Les font inviter bon Dieu dans le projet. Et le peuple juif là des comptes là. Même nous dans la ça, même si tes bons projets, elles viennent être bloqué. Même si tes bons contrats, tes science, non. Pour dire la vie ou pas fini bien. Chote, avec à jour? Avec sans jour? Avec chéri bien nous venons bloquer le plan de gabinage. Nous venons bloquer le projet de Chiabla, le projet d'ennemi. Nous venons chier le contrat. Nous venons chier l'alliance. Tout alliance Toutes les alliances qui est faite. Il y a des gens qui ont reçu l'alliance dans le la domaine. Il y a des gens qui ont fait l'alliance par ignorance. Mais nous venons chier tout contrat. Regardez, vous-même qui vous avez vu baga, bagues, l'ennemi a dans en doute. Ou même êtes bien marié avec nous dans les domaine. Nous venons faire intervention. Nous venons retirer toute bagarre. Toute alliance est bien avec Je dis à nous venons appliquer le sang de Jésus dans tout. Chaque crème doit être Nous venons appliquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a chiré. Alléluia. Contraire. Qui a retiré l'alliance. Wow. Au nom de Jésus qui' que Dieu bénisse qui que Dieu travaille dans la vie Seigneur n'a pas de temps prier qu'il y a papa c'est chaque monde cap de nous les nous. c'est mes qui est dans les ça tu je un regard spécial pour vous Je Seigneur que mon Dieu qui est les monde la vie présentée devant là devant là c'est pas ça mais cher Seigneur nous connaît pas rien que possible pour parce que possible pour Seigneur. Même Jean te fait le peuple juif là. Oui. Malgré le contrat qui est ancien. Malgré roi qui est ancien chez Seigneur. Et n'a pas connaissance chez Seigneur même si tu as des contrats anciens. Mais nous connaissons pas leur Pourquoi même. Comment quitter contrat ancien pour montrer pouvoir Pourquoi roi. Comment quitter contrat ancien pour montrer l'autorité au pour te prendre au monde des capacités, que le monde, chers à travers cette situation à vivre, il va reconnaître qu'il a servi un Dieu qui est fort. Au nom de Jésus. j'essaie a demandé au prier. Il chaque femme enceinte devant. N'importe quel côté, il a tendu à nous aller ça. Il soufflé le sang de jésus liberté sur la vie. Le monde, ça aide bien de te faire soudain. Nous démarrons au nom de Jésus. Il a pleuré mon Dieu chaque monde. Capteur de ça mon Dieu, dans la République dominicaine. D'accord, d'autant plus j'ai ton regard, Seigneurs mon Dieu, sur la vie, sur ce projet, chaque monde capteur de nous, Haïti, cher Seigneur. Qui mon Dieu qui bouleverse, qui trouble. D'accord, d'autant plus. Dans mon, temps, mon Dieu, ton mot pour vous laisser, papa entraînant parler pour, oh, Jésus. qui sortir journée, cher Seigneur, manger, oui. Qui mon a besoin de l'école, ne pas Mais l'école. mon Dieu qui a pas ne pas ne des qui je vais vous devant la Je vais vous donner temps pour agir. Même si vous avez agi, mon Dieu, pour le peuple là Même si vous intervenu pour vous. Je pas vous une intervention au nom de Jésus. Dans la vie de chaque monde, capté de nous. Je vais vous donner un temps pour vous, Seigneur. Oui, je pas vous temps pour vous, Papa. Je pas vous parler pour vous. parler dans vous connaissez l'activité chez Seigneur qui apprennent prendre. Vous connaissez chez Seigneur, mon Dieu, de pas, vous connaissez arrivé Vous n'avez pas pas autant pour chercher dans les salles. Sac, Chaque, sac, la capitale, là, dans le sud, pays Chili. N'a pas de pas pour y entrer dans le dossier. Parlez pour vous. Parlez pour vous. Alléluia, Seigneur, vous connaissez. Vous êtes découragé, vous êtes serré. Je chaque monde qui vient aux États-Unis d'Amérique. qui États-Unis, Mais il y des qui virent dans les mains. Il qui Il qui souvent, pas semaine, pas mois. C'est mauvais nouvelle assez qui a pu voir. Mais on capable. Nous connaissons leur parler, l'éternité envahie. Les ont mauvaise nouvelle, ils ne peuvent pas camper. Les ont la ils ne pas camper. Ils de ils la la ils la la la alors, ta prière c'est mon Dieu. Quel meilleur dans les salles, la monde Qui mon Dieu nous foye, foye à décoller, foye à diviser. Admirons mon Dieu, la confiée projet. Oui. Début avec uh, serviteur, ça on va mais je Parce que présence, mon Dieu, qui n'en a pas quitté, on va laver ça sans aucun résultat. Et m'a déclaré sous la vie, ouah. En vérité, faut un grand Dieu, mon Dieu, faut tellement de grand Dieu, mon Dieu. Dans la vie. Et moi je suis un bagage. Après tout plan amant fin fait tout contract finis. Le peuple là, le malade intervenu, De fait intervention. Devant mon Dieu. Avec peuple juif là. On pas besoin, père. Je te ici pour garder maladie comme fatra. Garde dossier devant nous comme fatra. Oh yeah. Il y a deux siècles devant nous comme là pour garder 100 valets au nom de Jésus. Et les âmes pensées pour triompher. Les âmes pensées pour triompher sous ma Tu Ce peuple juif là, mais il ne va pas de connaître. Il ne connaît pas connaître si mon Dieu est intervenu. Plan mon Dieu, projet mon Dieu. Il ne connaît pas connaître mon Dieu, intervenir. C'est si capacité, si autorité mon Dieu. Il m'a déclaré ça sur la vie. Même si vous contracte sien pour la vie, vous avez mal. Mais quand vous au même, vous n'avez pas pas mourir sans parole de gloire. Vous mourir pas mourir sans de gloire mourir sans parole parole de sans parole sans pour et je ça dans la vie aux amis. Même si vous avez maladie, même si vous avez souffert, vous avez douleur pour vous aller. Douleur ça vous être à Faut Faut que vous donner grand Dieu. Il faut que bon Dieu fidèle. Tout le monde vous pour dire bon Dieu fidèle. Alléluia. fais que vous content. Joyeux. fais que vous content. Levez main en l'air pour dire merci, Seigneur levez moi en l'air pour dire c'est l'éternel qui est Dieu. Dieu. Levez-moi en l'air pour appliquer journée de joie Paola. Levez-moi en l'air pour appliquer soirée de joie Paola. Au nom de Jésus. Ou pas besoin un Dieu. dire. Ou pas besoin d'étonner, ou pas besoin de tête au problème. Eh